Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième sur Call of Duty Vanguard, la bêta On est euh, le matin, euh, le matin il est midi hein, bon ça va, on se retrouve euh, pour le deuxième gameplay après la première vidéo qui est sortie hier. Ce matin, euh, petite anecdote, j'ai voulu aller au Nike Store pour acheter une nouvelle casquette, tu comprends, celle-ci ça fait deux ans que je l'ai, je l'avais beaucoup et tout. Je me suis dit, vas-y, un petit peu de changement ça ferait du bien, j'arrive au Nike Store, je leur dis mais vous, est-ce que vous avez des casquettes Et là ils me montrent deux références, j'étais là mais attends mais je suis au Nike Store, de... est... on est où là tu vois, genre comment ça se fait qu'il n'y ait que deux références et vu que je suis qu'une victime de la société de consommation, voyez-vous, bah, il se trouve que j'ai pas pu partir de Nike sans acheter quelque chose, et donc me voici le repropriétaire de je suis en train de vous casser les couilles parce que j'ai acheté des Air Force tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. J'avoue que j'ai pas osé prendre les montantes parce que Jude je fais pas du skate et deux, on n'est plus en 2010 mais pour la simple et bonne raison que je suis content je me permets de vous l'évoquer en cette belle matinée. Oh là là le capitalisme aimait trop monter à la tête. Bon du coup on se retrouve aujourd'hui hein. Voilà, on est, on est sur le game comme d'habitude je suis niveau 18 voilà j'ai pris un petit peu plus d'expérience je suis niveau 18 j'ai bien grindé la STG qui est l'arme méta du jeu mais ça on va en parler in game une STG sur laquelle bon voilà vous Laisse regarder accessoires. Je vais pas vous expliquer exactement pourquoi j'ai mis ça, ça, ça, ça. Je sais même pas si c'est la meilleure classe possible, loin de là sûrement. Un des trucs marrants que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est qu'ils ont ajouté l'expertise et le kit allonge. Donc en fait, avec l'expertise, tu peux te rajouter comme une sorte d'atout. Regarde, augmente la précision lorsque si vous êtes blessé ou immobilisé. Réduit le tressaillement que vous faites tirer dessus. Ça vous rappelle pas MW3 ça Par exemple, concentration, tour de passe passe et tout. Donc c'est comme une sorte d'atout que tu peux rajouter à ton arme. Et un truc de kit. Et ça c'est marrant. Par exemple, regarde, moi j'ai augmente la portée au corps à corps. C'est une sorte de commando. Après malheureusement, bah <rire> il se trouve que commando, bah tu tues plus. En on a un cut comme à l'époque sur Modern Warfare 2, donc c'est pas super utile. Mais il y a d'autres trucs qui sont euh, franchement sympas. Regarde, coup brutal, les attaques au corps à corps permettent d'étourdir, machin. Bref, il y a des choses très intéressantes à creuser. Et Je pense que la méta de cette année risque d'être à surveiller. J'ai envie de vous faire une game sur la map Paris, d'accord Donc on va essayer de la trouver, la map Hôtel Paris, parce que c'est vraiment ma map préférée de cette bêta. Et je vais vous donner mes, mes, mes impressions entre la vidéo d'hier que j'ai fait, vos commentaires, ainsi que le gameplay que j'ai pu faire avec 6 heures de plus, en fait, tout simplement. Donc on va aller in-game, on va trouver une partie Let's go baby! Let's go baby! On se retrouve sur la map Paris, parisienne. Là, oh là là là là, franchement quelle réussite! Cette map c'est la meilleure de la bêta. D'ailleurs, en parlant de map, encore une fois, hier, vous m'avez fait remarquer dans les commentaires de ma dernière vidéo que j'avais annoncé 14 maps de 6v6 à la sortie. Alors en fait, c'est pas 14, désolé mec, je me suis trompé. C'est 16. <rire> encore mieux, frère. bah ben oui, encore mieux. Il y a plus de maps que ce que je croyais qu'il y allait avoir. Donc ça, c'est très, très, très positif, les gars. Je suis extrêmement content. Cette map euh, Paris est ma préférée pour le moment parce que je trouve que c'est la plus réussie en termes d'ambiance, en termes de réalisation et tout. Le plaisir est réel et non caché, désolé j'étais en train de penser qu'il allait y avoir un gars comme ça, j'étais en train de serrer les fesses carrément ça c'était un plaisir bon vous allez bien les gars ou quoi C'est ce week-end là ça y est, le, le, le, le, on est début septembre, on est sur cette petite vibe Call of Duty, je suis assez content et je suis très fier également tu vois de euh, vous faire ces vidéos depuis mon local, ça y est ça fait deux mois que vous me voyez le, le monter petit à petit, que je vous ai fait vivre les locales etc, franchement vous les avez tous vus je pense, ou en tout cas vous avez vu un petit peu la construction du bail quoi, et c'est un réel plaisir d'enfin pouvoir bosser dedans comme je l'ai Imaginez, j'ai fait mes premiers streams, j'ai fait maintenant mes... Bah, mes premières vidéos ensuite. Cousin, qu'est-ce que tu fais ici, cousin Qu'est-ce que tu fais ici Mon frérot, ça va arriver en face de moi, je pense. Non Je me trompe peut-être Hop, Je sais qu'il y a un spawn ici qui est assez noir, noir, noir. Donc du coup c'est un réel plaisir de faire mes premières vidéos ici. Certains m'ont fait remarquer une, une, une, quelque chose de réel, c'est que quand j'élève un petit peu la voix avec mon micro, ça résonne un petit peu. Et c'est normal parce que j'ai pas encore fait tout le traitement acoustique de la pièce. Il y a quelques petites mousses histoire de rendre le, le truc un peu plus audible. Mais c'est vrai que ça peut résonner un petit peu. Par contre, je sais que vous entendez bien ma voix. Quoi. Je sais que je peux vous raconter des histoires, je peux vous dire des choses. Tu, je... tu, tu m'entends comme ça là Est-ce que t'aimes bien Parle-moi de tes positions préférées. Quoi, quoi Ouh, le tir de loi, monsieur Tu vois, là, tu m'entends bien, là Bon, ça fait résonner un petit peu, mais c'est pas grave. C'est des choses, vous vous doutez bien, que je vais régler au fur et à mesure. En attendant, je vous remercie de votre coopération et d'accepter mes contenus tels qu'ils sont, hein, avec leurs défauts. Mais euh, en attendant, oui are good. Alors maintenant, j'ai plusieurs heures euh, sur le jeu. J'en ai beaucoup plus, en tout cas. Et euh, je peux déjà livrer quelques mini-conclusions. Euh, on va aller d'abord dans le négatif, et ensuite, je vais vous parler du positif. On va donc d'abord commencer avec le, le fameux bien négatif, OK Le bien négatif, c'est que... Euh, euh, franchement... Euh... <rire> on va parler d'Activision un instant, d'accord Et de ses studios. Hop là, oh, euh, toi, toi, toi, toi, toi... Au sol, toi, le chien. <rire> Attends. Oh non, j'allais avoir les deux J'ai eu un mix, tu vois, où j'ai mis des balles à l'un, puis à l'autre, à l'un, puis à l'autre. C'était chaud. Donc, euh, Activision. Euh, on va on va, on va, va donner des vérités, ok 80 ans à faire des jeux. 78 Call of Duty développés. Euh, 90 Game Awards of the Year et tout. tous tout, tout mes couilles. Vous savez toujours pas faire des spawns. En fait, vraiment, ça, c'est limite le truc le plus négatif, je trouve, de la bêta, c'est les spawns. Les spawns sont affreux. J'ai déjà joué une map sur cette map ici, euh, tu sais, dans le mode Hardpoint avec le point qui se déplace, où les mecs avaient un spawn trap où ils se mettaient à un endroit derrière. Je vais pas vous le montrer, histoire de pas retoxifier le truc, tu vois, de, de, de vous S encourager à le faire, tu vois. Hop, mais euh, j'ai... Double. Ouh, si le deuxième me tirait pas de je pense que je faisais le trip. J'ai vu des mecs me spawn trap, c'est-à-dire ils se calaient à un endroit précis et les gens respawnaient dans leur viseur. Et ça, c'est extrêmement cheaté. Et c'est extrêmement bâtard aussi de jouer de cette manière, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi le signe que les spawns sont totalement ratés. Combien de fois je spawn devant un gars, combien de fois je spawn derrière un gars, combien de fois je spawn à proximité de quelqu'un qui est en train de pêcher. Alors, je sais, c'est difficile à faire des spawns, on va pas dire le contraire, tu vois, c'est dur, c'est pas. L'art la, la, est compliqué, la critique est facile, na hashtag motivation, LinkedIn, tu connais. Je suis un peu paniqué là. On va recharger. Hop. Ouais pour le coup franchement pour revenir sur les spawns c'est vraiment une honte. Et pour l'instant un des plus gros défauts je trouve de ce jeu. Les spawns sont honteux et j'espère qu'ils vont régler ça. Parce que bon les spawns ça encore ça va ça peut se régler. Donc c'est pas réellement dans... C'est pas tu vois un défaut irrémédiable qui est pas réglable. Donc les spawns franchement je kiffe bien. Pour aller sur un biais un peu plus positif. Un point un point un peu plus positif un truc que j'ai vraiment kiffé c'est le gunplay c'est la sensation avec les armes c'est quand tu tires avec une arme et quand tu enchaînes des kills ça c'est vraiment du call of duty comme on aime nerveux et kiffant franchement sur ce point c'est putain de kiffant et j'adore ça quand tu es avec une arme et que tu es là tu commences à enchaîner un deux trois kills bah franchement tu ressens le feeling bah, qui nous fait aimer cette licence tu vois le feeling de nervosité le feeling d'intensité dans les duels etc sur ça Oh dommage sur ça les travaux sont réels Et ont été assez réussis donc je, je tenais à le noter Si vous êtes amateur bah de Call of Duty pour envoyer des gros gunfights Pour enchaîner des kills et tout machin Sur cette saison, vous allez vous régaler. Rien que le double, là, par exemple, je ressens quelque chose de cool. Les armes aussi, c'est très réussi. Alors là, forcément, je joue avec la STG. Promis, prochaine vidéo, je joue avec une, une autre arme. Hein. Euh, c'est vrai que c'est chiant de squatter l'arme la plus puissante. Euh, surtout que dans la plupart des gameplays, c'est ce que vous avez dû voir, les armes les plus puissantes. Mais j'avais envie de kiffer un petit peu. Donc franchement, je me suis fait plaisir maintenant que je vais monter un petit peu. Ouh, il m'a mis du sale, lui. Oh 75! Oh Dites-vous que si j'avais gagné ce duel, il y aurait eu 74-74. Genre là, le duel que j'ai perdu nous bah, nous fait indirectement perdre la map. Après, bon, moi, 19-7, je trouve que pas... je suis celui qui est mort le moins et je suis le deuxième au kill. Bien hein. joué de sa part, hein. franchement, un gros CM19-28. Euh, je trouve que le feeling, du coup, avec les armes est vraiment bon et ça, c'est très satisfaisant. Euh, D'ailleurs, j'ai le meilleur ratio de toute la partie. Euh, bon. Ah qui est pas chez Cristiano Ronaldo? C'est-à-dire, je marque mon père, c'est pas grave, j'ai fait mon taf. <rire> re, re, re, Gavutu 12v12 avec le mode patrouille, il me semble. Donc, c'est lui, il me semble, Hardpoint qui bouge. C'est un petit peu bizarre, mais ça change, hein. Moi, j'ai envie de te dire. Oh, oh le bâtard, il, il connaît son pré-shot, lui, il connaît. Il... Mais il connaît son bail, le frère. Wesh, what the fuck, j'arrive à l'endroit. le gars, il est déjà en train de m'attendre avec, une... avec un appareil photo jetable, zoomé fois 1000 sur les boutons de mon horrible gueule, gros. On est où, là? <rire> J'avoue, je m'y attendais pas autant de violence, aussitôt de cette manière là. Remonte ta tête. C'est dire remonte ta tête, mais il est mort. Donc c'est good. On va, on va jouer l'objectif, mais pas trop. Hein. C'est un mode de jeu où ça joue l'objectif. Pas trop non plus. Et surtout, il y a un truc qui est problématique sur cette map, c'est que tu vois très vite les petits chiens, et qui est qui est tous les mecs qui vont squatter le top du bateau Ça c'est vraiment infâme parce que ça peut te donner réellement des, des grosses phases de campeurs qui rendent fou. Il y a aussi un nombre de streaks je trouve. Pour le coup c'est même pas des, des scores streaks ou quoi, donc ça se chope pas si facilement que ça. Mais le nombre de frappes qui tapent comme ça toutes les deux secondes, je trouve c'est impressionnant. Bon, du coup on continue euh, la vie, l'analyse, tu vois. Euh, hier j'ai parlé euh, des bruits de pas. Ouh là là là là là Un petit double La sensation est présente comme je vous avais dit. Hop, on sort ça. On vise. Viens un petit, super. Encore peut-être. Hop, j'ai rechargé. Ça y est, ça va être dans notre dos. Là, je joue objectif. Zach, DioBJ. Hop, on se met les renseignements. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a la bombe. C'est bon, on peut y aller. Ça va être dans mon dos maintenant. Ça va venir d'ici. Allez, viens. Ah tu l'as vu juste à gauche là-bas. Aïe J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ça arrive tellement de chaque côté que j'ai eu peur Aïe, non, c'est ma grenade. What Attends, attends, attends, quelle est cette grenade que j'ai pris Oh Non. <rire> ok, non mais ça arrive, hein. on prend une voyage-voyage, ouais, hein, j'ai envie de te dire. Donc hier, j'ai parlé euh, des bruits de pas et j'ai dit qu'ils étaient pas trop entendables sur ce jeu. On pouvait pas super bien entendre les bruits de pas et j'ai trouvé que c'était un défaut. Et bah, j'ai vu des mecs dans les commentaires me dire franchement, moi je trouve que c'est une qualité parce qu'ils étaient contents effectivement qu'il n'y ait pas euh, trop de sound, sound warrior. tu vois, des... Des mecs qui t'entendent de fou de partout et qui du coup cachent, cassent tes rushs un petit peu de cette manière. Et franchement, au début, je trouvais ça. C'est dommage. Tu sais va la MP40. Je trouvais ça un petit peu bizarre, mais au final, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a des Call of Duty où on entendait un petit peu moins les bruits de pas et où c'était pas forcément gênant, tu vois, ça, ça, ça gâchait pas le jeu. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, un parti pris peut-être d'avoir moins de bruits de pas pour favoriser les mecs qui rush. Après, ce sera à nous de se réhabituer aussi parce que là, à l'heure actuelle, Bah, on peut se le dire, on a été sur des Call of Duty où les bruits de pas, bah, notamment Warzone, étaient euh... oh, primordiales, pardon. C'était super important du coup d'avoir les bruits de pas, d'être toujours alerte à où est-ce que ça arrive, dans ton dos, pas dans ton dos, en bas, ou en haut, tu vois, bref. C'était super important et euh, là du coup, bah... Ça fait perdre un petit peu cette habitude, pour être honnête, euh, d'être toujours alerte sur le son. Mais je peux comprendre aussi que c'est une qualité aussi. Ça peut peut-être permettre du jeu un petit peu plus agressif. Mais bon, après, on a aussi la commu, euh, bah, commu qu'on connaît, quoi. Enfin, la commu Call of Duty, quoi. La commu Call of Duty avec euh, ses qualités, mais également ses défauts. Notamment euh, celle d'être euh, souvent pleine de joueurs. Euh un peu cradingue sur les bords quoi ça ça y a rien à dire franchement hier je suis tombé sur une game là sur cette map et je tombe face à un mec qui s'appelle youtuber reason donc le mec s'appelle youtuber reason genre, genre c'est un youtuber quoi. et le gars il a, il a squatté le bateau là dont je vous ai parlé le top mais le grand top du bateau le gars à la fin j'avais envie vraiment de lui, de lui arracher la tête Viens là, viens le petit. Mmh, dommage, bien joué, il a gagné son duel. Donc, franchement j'avais envie de le tuer. Donc sur si les bruits de pas, effectivement, petit défaut. Enfin euh, petit défaut je dirais à la base qu'on n'entendait pas trop. Mais je peux comprendre que pour certains c'est une qualité de savoir qu'ils peuvent rusher sans être sound à 10 km par des mecs qui campent viseur fixe. Voilà voilà ce que j'avais à dire. On va aller jouer un peu l'objectif. à 93. On va foutre ça. Envoie-moi la bombe. Oula là, oula là, oula là, oula. Madness Madness Madness Madness. Oh, moi j'ai le seum On m'a piqué mon goûter J'étais là, j'avais des cadeaux dans la main, on me les a volés gros, j'ai trop le seum Je m'attendais à avoir directement... Tiens là, c'est qui est là. Je t'ai pas vu Tu crois que je t'ai pas vu si Je t'ai vu gros, je t'ai vu beau gosse. Pour le reste franchement pour l'instant les sensations elles sont bonnes, je sais pas ce que ça va donner niveau SBMM d'accord C'est vrai que niveau SBMM ça peut être primordial dans le jeu de savoir... Si on va pouvoir être des bons joueurs et en étant sanctionnés par ça. Mais il me semble que j'avais lu des leaks de la part d'une source qui est souvent très très bien informée qui disait que niveau SBMM, rien n'avait changé par rapport à Cold War. Mais Cold War c'est bizarre parce qu'il y a eu des périodes en fait. Et j'en suis sûr et certain. Cold War j'ai fumé le jeu. Et je suis sûr et certain que le le SBMM de Cold War a été fluctuant. C'est-à-dire que... Oh, oh le triple à la grue énorme. Vas-y, regarde. Profitons aussi de temps en temps quand les ennemis font des belles actions. Regarde. Bien fait pour nous. Cher, cher, carrément auto cher, au cher pour nous. Bon oh, après par contre faut pas prendre la, faut prendre la confiance. Hein. Faut pas non plus sucer ses ennemis. Hein. Voilà, ce grand top, ce grand top. Mmh. Vas-y si je touche ma greu, mais c'est trop loin je pense avec les bras de Tyrannosaure là, avec les bras de T-Rex c'est dur. Mais faut savoir complimenter ses ennemis quand ils font de belles choses. Il n'y a pas de mal à le reconnaître. C'est ça aussi être un alpha mal queur. Donc d'après une source tu vois, qui est souvent bien informée sur Call of Duty, le mec a dit que niveau SBMM ça n'avait pas changé par rapport à Cold War et mais le truc qui est bizarre en fait c'est que Cold War je l'ai séché tu vois, Cold War j'ai beaucoup joué, j'ai fait beaucoup de vidéos donc j'ai un avis dessus qui est je pense assez bien assez pertinent oh oh bande de sale chien, bande de sale chien. Vous faites du spawn kill Regardez, regardez le spawn kill de... voilà, voilà. Le spo... le... voilà, le spawn kill dont je vous ai parlé. Vous avez vu Ils ont attendu, ils sont juste reculés. C'est n'importe quoi. Quelle honte. Call of Duty, quelle honte. Quelle honte Quelle honte Non mais sans déconner, quelle honte C'est la honte. Genre vraiment avoir des spawns de cette manière. Je vous en ai parlé tout à l'heure des spawn kills. Euh, du fait qu'il pouvait y avoir des mecs qui arrivent dans ton. qui réapparaissent dans ton viseur et tout à chier la merde. Bah voilà l'illustration même de ce que je vous ai dit. Regardez. Et trois, trois frappes de filet. Pardon, trois frappes de filet de cette manière. Oh super. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vraiment, comme je vous ai dit, hein, 154 ans dans le développement de jeu et avoir un, un aussi un gros trou béant dans tes défauts incroyable. Bref, donc pour en revenir à ce que je disais sur Cold War, euh, le SBMM n'a pas toujours été le même. C'est-à-dire que par exemple, le SBMM, j'ai trouvé à certaines périodes était moins fort et à d'autres périodes était plus fort. Genre par exemple, période de, de Noël, un peu après Noël. Alors c'est pas que parler nous, parce que justement, euh, par définition, le SBMM est censé être tenir, tenir éloigné de ces derniers. Mais par exemple, époque de Noël, je vous jure qu'il y a eu un gros deux semaines où je pense qu'il l'ont un peu désactivé et où franchement, c'était incroyable les games. Bah, t'avais de tout, t'avais des games difficiles, des games faciles, bref tout ce qu'on dit quand on dénonce le SBMM bah c'était présent, enfin tout ce qu'on dit qu'on dit qu'il devrait faire, c'est plutôt ça que je voulais dire, oups, il était tout au fond, repassons à la STG, on a joué un peu à la, à la SMG, repassons un peu à la STG, à voir, si le SBMM est un peu tight, tu vois, tu, et un peu serré, bah ça, ça va être casse couille, s'il si est un peu euh, relax, tu vois, un petit peu relâché, et permet euh, aux joueurs d'être, euh, d'être bon et de s'amuser, bah ça peut être extrêmement positif, c'est quand même fou quand même à quel point Call of Duty ça change quand même, genre franchement à l'air un jeu, il ne suffit plus d'avoir un jeu de qualité, il faut un jeu qui est pas trop pourri par la commu si, si possible et il faut un jeu que le SBMM n'encule pas sinon c'est euh, sinon ton expérience de jeu peut être nulle alors que le jeu en lui-même peut être bon. C'est à dire que maintenant jouer et, et, et, et apprécier le gameplay c'est plus suffisant tu vois, il y a trop de facteurs en dehors du gameplay comme par exemple la commu ou alors bah, le SBMM qui peuvent influer et ça je trouve c'est de la merde, voilà je trouve c'est de la merde ça, ça me manque le Call of Duty OG où on n'était pas influencé. Par de tels facteurs à chier pourri là, parce que vous mourrez. Je déteste slider. faut que j'apprenne à reslider, mais j'aime pas slider. Je sais que pourtant c'est une mécanique que je devrais faire pour avancer plus rapidement à des moments. Je sais que tous les pros l'utilisent, mais moi j'aime pas le faire. Franchement, slider c'est relou. Genre moi j'aime bien me préserver pour drop shot, tu vois, mais slider c'est vraiment de la merde. Ah c'est mon avis tranché sur la question. Aïe, c'est sur ma gueule. Non, c'est pas sur ma gueule. Mais la victime pour rien. Aïe, aïe, aïe, aïe. c'est dur, c'est dur. Cette partie-là, c'est... Oh bah super, voilà, voilà, voilà, bravo. Bravo, je spawn encore avec... Voilà, regardez c est, c est... Tu recules Tu recules et t'attends. Enfin, c'est la honte, franchement, c'est la honte. Attends. Vraiment, c'est la honte. On dirait que je spawn kill et que je m'amuse à le faire, alors que pas du tout, t'es là, tu spawn au milieu des balles et tout. Oh là là. Quelle honte Quelle honte, quelle honte. 34 kills. Nous avons gagné, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Et voilà, regardons. Kill cam finale de spawn kill. GG. GG, GG, J'ai même pas envie de lui reprocher, au oh, frère. Le gars il est là, il voit des kills sous ses yeux, il prend tu vois, genre t'es là, tu lui donnes le, la chose, bien sûr qu'il croque dans la cuisse, bien sûr qu'il croque dans la cuisse, 34-17, petit ratio de 2, c'est ok. J'espère que cette vidéo vous a plu, euh, je vais continuer à jouer aujourd'hui à Call of Duty Vanguard et vous donner un autre avis dès demain. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager, à envoyer un petit commentaire, ça aide toujours pour le référencement, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis alors, ciao les amis, bisous